Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne ProLearning. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de notre vidéo sur les masques de diapositive. Si vous avez raté la première partie, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut. Et sinon, je vous souhaite une bonne vidéo. Et juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, parce que comme vous l'avez vu, on reprend un rythme vraiment sérieux, et il y a beaucoup de contenu qui va arriver. Pour résumer rapidement la première vidéo, on a vu qu'est-ce qu'était un masque de diapositive comment les utiliser, où les trouver et comment les manipuler assez simplement. On a également vu à quoi est-ce qu'ils servaient et on en a conclu qu'ils nous servaient surtout à gagner du temps. Du coup, aujourd'hui, on va voir comment les utiliser pleinement à travers un exemple concret. Et pour cela, je vous propose d'illustrer tout ça à travers un projet concret que Victor et moi on a réalisé. Donc on a fondé une association dans laquelle on organise des ateliers pour que les gens viennent fabriquer leurs produits d'hygiène et d'entretien. Le tout dans une démarche zéro déchet et inscrit dans le développement durable. Et on fabrique également des produits qu'on vend sur internet. Donc, je vous mets le site internet de l'association juste ici si ça vous intéresse et sinon nous ce qu'on va faire c'est qu'on va s'intéresser aux recettes qu'on distribue aux personnes donc je vous les affiche là à l'écran donc voilà le modèle des recettes et du coup comme vous pouvez le voir le design est assez sympa et on va essayer de recréer exactement ces recettes avec les mêmes variantes de couleurs en créant un design de fond et dans lesquels on va modifier seulement le contenu donc c'est à dire faire varier d'une recette à l'autre le contenu donc par exemple là on a le déodorant le shampoing etc pour y arriver on va devoir créer donc des dans lesquels on va insérer des logos des encarts spécialisés des icônes des cadres enfin vous allez voir c'est vraiment pas très compliqué et ça change la vie bref assez parlé on va passer sur le logiciel powerpoint ensemble et on va voir tout ça du coup on se retrouve sur powerpoint et là vous allez voir à votre écran on va vite faire regarder ensemble les recettes on a la première qu'on vous avait montré celle ci puis celle ci donc on va essayer de reproduire d'abord le masque et ensuite de les personnaliser rapidement, de toute façon l'intérêt n'est pas le contenu, c'est vraiment la mise en forme. Donc pour ça on va directement aller dans les masques de diapositives. je vous apprends rien. Donc on va dans affichage, masque de diapositive, et là on se retrouve sur nos masques. Donc comme on peut le voir ici, il y a toutes les diapositives, et nous, celle qui nous intéresse c'est les trois dernières, donc c'est les trois dispositions qu'on a créées. Alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va insérer une disposition pour essayer de la reproduire du mieux possible. Donc on va sur insérer une disposition juste ici. <rire> Et on va la mettre juste là, voilà. Donc nous on ne veut pas de pied de page, donc on va tout supprimer en bas, on n'en a pas besoin. Et même ce titre là, on va l'enlever, comme ça on part d'une diapo vraiment vierge. Alors tout d'abord, comment avoir des diapositives qui sont de la taille d'une feuille A4 Parce que le, nous notre but au final c'était d'imprimer ces recettes et on voulait que le format soit au format A4. Donc pour ça il faut sortir du mode masque ici, aller dans Conception, taille des diapositives, taille de diapositive personnalisée. Et donc ici, en fait, vous allez pouvoir choisir le format de votre diapositive. Donc nous, on a choisi le format A4 au format portrait, et pas paysage du coup, pour que ça s'affiche dans ce sens. Donc voilà, ça c'était juste le point sur le format des diapositives. On retourne dans le mode masque. Et donc maintenant, on se retrouve avec notre disposition juste ici. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est insérer le cadre qu'on a juste ici, et le contour comme ça. Donc pour ce faire, on va aller dans insertion forme. Donc voilà là on se retrouve avec notre cadre maintenant ce qu'on va commencer par faire au niveau du titre et du sous titre c'est qu'on va insérer les encarts donc personnalisés ici donc pour ça on va dans insérer un espace réservé contenu et là on insère une zone de texte on supprime tout le contenu donc on fait ctrl a supprimer du coup ce qu'on va écrire dedans va donner des indications lorsqu'on sera en dehors du mode masque afin de savoir ce qu'on est censé écrire dedans donc là dedans on est censé mettre le titre on peut d'ores et déjà régler la police par exemple donc on va l'augmenter et on va mettre la police qu'on avait utilisée. Donc voilà, là déjà on a notre encart pour le titre. Ensuite on va créer l'encart pour le sous-titre. Donc on va faire la même chose, on va copier-coller celui-là. On va le mettre en dessous. Et dedans on va écrire sous-titre. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir insérer le logo juste ici. Bon alors, pour faire un peu plus original que d'habitude, on va prendre le logo de la chaîne. On prend le logo. Comme la dernière fois, on va le rogner. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire pour le, la partie supérieure, il va falloir insérer dans le petit coin, là, l'espèce de triangle, comme ça. Donc, encore une fois, rien de compliqué. On le crée. Et voilà, donc on a à peu près la même chose. Alors ici, l'effet d'ombre qu'on a rajouté ici, en fait, c'est... Si vous regardez bien, c'est un petit trait avec une ombre. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la copier-coller. On ne va pas avoir le temps de la recréer complètement. On vient la placer ici. On avance. Et voilà. Maintenant ici on va pouvoir insérer l'encart recette numéro quelque chose. Donc pareil, on fait copier-coller d'une zone de texte. On la prend. On la met. Alors maintenant, on va s'attaquer au reste du masque, donc c'est-à-dire toute cette partie. Donc comme vous l'avez vu, ici, c'est des zones de texte avec un fond gris et un petit logo par-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le fond gris avec la zone de texte dessus, qu'on pourra ensuite dupliquer pour chaque encart. Donc on va le copier-coller pour avoir un modèle. On va dans « Insertion »,« Forme. on crée un rectangle. Donc voilà, là, on a placé nos 5 encarts. Maintenant, on va pouvoir mettre les zones de texte. Donc pareil, on en récupère une ici. On réduit la taille du texte. On met le contenu dedans. Donc là, c'était ingrédient. Ici, c'était ustensile. Là, on a étape de fabrication. Puis, précaution d'emploi. Et enfin, le saviez-vous Et voilà. Donc là, on a créé tous les, toutes les zones de texte. Et maintenant, on va pouvoir insérer les icônes. Donc là, alors cette fois-ci, par contre, on va les copier-coller directement parce qu'on va pas avoir le temps d'aller tous les chercher, surtout qu'il y en a qu'on a créé de toutes pièces. Donc on vient les placer. Et voilà, donc on a créé toute la structure. Maintenant, on n'a plus qu'à rajouter les zones de texte, donc c'est-à-dire celle-ci, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci, avec les petites barres en pointillé ici. Donc on va d'ailleurs commencer par les petites barres en pointillé. Donc là, c'est pas compliqué. On va dans Insertion, Forme. on prend un, une barre comme ça. Donc on va venir la placer ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre le contour, donc de la même couleur que le reste. Ici, on va venir augmenter son épaisseur. Donc, on va prendre par exemple cette épaisseur là et on va lui changer. Donc, ici, on va mettre en tiret, comme ceci. Et voilà, rien de plus compliqué. On la copie-colle, on la rajoute juste ici. On réduit sa hauteur, et voilà. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les zones de texte. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que vous avez compris comment on fait. On va les copier-coller. De toute façon, peu importe le contenu. Ah. Donc voilà, maintenant qu'on a inséré les zones de texte, on va sortir du mode masque et on va voir ce que ça donne. Donc ici, on a nos trois anciennes recettes. On insère une nouvelle diapositive et on prend celle-ci, donc on l'avait pas nommée. Et du coup, on se retrouve avec le contenu qui est comme ça. Et du coup, vous voyez, en fait, ça nous permet de savoir ce qu'on doit écrire dedans, mais une fois qu'on est dedans, bah, on peut réécrire autre chose. Donc en fait c'est juste une indication, c'est pas du texte qui reste figé. Maintenant on va retourner dans le mode masque de diapositive et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire changer la couleur d'un masque à l'autre. Donc on va prendre celui-ci, on va le dupliquer deux fois, on va sur celui-ci, on sélectionne chaque élément de couleur, donc c'est-à-dire ce cadre-là, ce cadre-là, on lui change la couleur, donc on va prendre un remplissage bleu par exemple, on prend aussi les petites barres en pontillé, donc, voilà. Et ici, on va prendre aussi ça et on prend le triangle juste ici qu'on va remplir d'un bleu, Elle est un petit peu plus clair, par exemple celui-ci et celui-là, on va une barre bleue, voilà. Donc là, on a recréé la même exactement en bleu en quelques secondes et on va prendre le troisième qu'on va faire d'une autre couleur. Et donc voilà, vous avez vu que pour changer la couleur, c'est vraiment très rapide. Donc maintenant, on va ressortir une nouvelle fois du mode masque, en juste ici. Et donc, on va encore insérer une nouvelle disposition. Donc là, c'est la version bleue. Et là, on a la version verte. Donc comme vous l'avez vu, ça permet vraiment de créer des designs différents en gagnant énormément de temps et en, en pré le travail d'une certaine façon. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à soit remplir les recettes, soit faire les vôtres, soit l'utiliser pour un projet complètement différent, libre à vous de choisir, mais là on a un aperçu vraiment de ce qu'on peut faire avec les masques de diapositive. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. On a vraiment essayé de vous expliquer les masques de diapositives de A à Z. On essaiera peut-être de sortir d'autres vidéos où on vous présentera l'utilisation des masques dans un autre contexte. Mais je pense qu'avec ces deux vidéos, vous avez déjà pas mal de choses. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Avant de partir, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à nous dire en commentaire ce qui vous a plu ou pas. à la partager à votre entourage, c'est super important. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, ça permet de vous soutenir. Moi, je vous dis à une prochaine fois, dans une prochaine vidéo. C'était Alex, de la chaîne ProLearn.